Bonjour, je m'appelle Jérôme Monceau, je suis le fondateur de la société Spoon. Euh il y a 12 ans, on se lançait dans une, dans une aventure extraordinaire parce qu'on faisait les premiers robots humanoïdes Nao et, et Pepper. Et on, a, on était 7 personnes, on a amené ça à 100, 100 personnes. On a revendu la société à, à, quel, à, à une société japonaise qui s'appelle SoftBank. Euh, et euh, entre temps, on a développé donc, le robot Nao que vous voyez ici, le robot Pepper euh, qui commence à être bien connu, et puis un autre robot un peu plus grand qui s'appelle euh, Romeo. Donc ça a été une, une aventure extraordinaire. On a été amené à, à se poser beaucoup de questions euh, déjà sur la technologie, c'est-à-dire est-elle prête pour faire ce genre de choses, et puis aussi sur la psychologie, assez bizarrement, c'est-à-dire que quand on est confronté à une machine, on projette un certain nombre de, de choses dans cette machine. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire Est-ce qu'elle me voit euh, Est-ce qu'elle comprend mes émotions Est-ce qu'elle est capable de répondre à l'assurance Est-ce qu'elle est capable de répondre sur toutes les questions que je peux avoir, aussi bien sur ma carrière, mon compte en banque, mon assurance-vie, etc. Et, et on, on voit bien qu'il y a des limites déjà dans la technologie, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, et puis il y a euh, un impact de de la forme et de la, du positionnement de la technologie sur ce qu'elle induit chez nous, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue émotionnel. Euh, donc cette aventure-là, euh, moi je l'ai quittée il y a environ deux ans, pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais, mais je voulais aller plus loin je, parce que j'avais un, un certain nombre de, de, de limites dans, le, dans les robots Nao et Pepper, même si j'en suis très fier, notamment le fait de ne pas tout le temps se sentir là pour lui, vous voyez là je vois bien que j'existe pour vous, vous me regardez, et le robot lui, bah, parfois il est un peu dans son monde, mais c'est vrai pour des agents conversationnels quels qu'ils soient, il vous ignore tout en vous parlant, et c'est quand même très particulier comme, comme relation. Et donc nous on a décidé de s'attaquer à ce problème compliqué, qui est de se sentir vu par une machine, de se sentir exister aux yeux d'une machine, je vais revenir plusieurs fois là-dessus. Et on a décidé d'appeler ça des créatures artificielles. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on essaie de prendre en compte des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments purement techniques, purement intelligence artificielle, mais prendre en compte des éléments qui sont, qui sont psychologiques dans la conception de ça. Et... Euh, J'ai mis ici cette illustration, qui euh, sont des, de très très vieilles statues, euh, pour vous montrer que cette, euh, cette représentation de... Euh de l'animalité, euh, en tout cas des, des, des statues avec notre forme ou des statues avec des, des formes d'animaux, c'est quelque chose qui fascine les hommes depuis la nuit des temps et on a toujours déployé énormément de technologies pour faire ça. Ici ça a été redressé des, des, des dizaines voire des centaines de tonnes de, de, de pierres, euh, on a également fait des statues de, de plusieurs centaines de mètres de haut, euh, il a fallu inventer des, des trains, des bateaux pour les transporter et aujourd'hui quand on regarde ce, ce genre de choses et qu'on se demande quelle est la plus haute des technologies qu'on va pouvoir donner à ces représentations plus ou moins humaines, eh bien on arrive fatalement sur, sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance du langage, mais aussi la reconnaissance des, des émotions. Et en fait, quelque part, je crois que ce que notre génération va apporter au monde, c'est que ces machines-là, on va les allumer, on va les mettre, on va les mettre en vie. Alors, c'est un peu le mot il est un peu fort, parce que vie, ça s'applique à nous, ça ne s'applique pas à quelque chose d'un peu minéral, à du plastique ou ce genre de choses. Mais pourtant, c'est ça qu'on va faire, on va les animer, ces, ces statues et ces machines. Au XVIIe siècle, euh, on avait déjà des, euh, des, des ingénieurs qui fabriquaient des automates capables d'écrire ou de jouer de, de la musique sur, de, sur des pianos. C'était déjà euh, fantastique à cette époque-là. Je vous fais une petite annonce. Mes slides sont nouveaux, donc ne euh, euh, m'en voulez pas, je vais improviser un petit peu de temps en temps. En tout cas, ma petite annonce, euh, c'est euh, que M. Jacques Attali a décidé de nous rejoindre dans notre, dans notre capitale euh, il y a quelques mois, c'est tout nouveau. Euh, et euh, parallèlement à... À cette nouvelle arrivée, on est principalement des ingénieurs très, très techniques, très orientés IA. On a Thibaut qui est polytechnicien en AI, un docteur en intelligence artificielle, c'est Emmerich, spécialisé dans le, dans le mouvement. Et on a également autour de nous d'autres compétences que des compétences techniques, notamment autour de la philosophie et de la réflexion sur l'éthique. Parce que, je vais revenir sur ce point-là plusieurs fois, mais... Ça génère beaucoup de peur, ces intelligences artificielles, ces robots, beaucoup de peur sur notre rapport à l'autre, notre rapport au travail. Et, et en tant que concepteur de machines, on doit s'interroger sur les raisons qui nous poussent à faire ça. Quel monde on veut Est-ce que c'est vraiment un monde euh, où il n'y aurait plus que des machines, où notre interaction numéro un serait avec des machines Ou est-ce qu'au contraire, ces machines-là nous permettent d'améliorer euh, une situation qu'on souhaite ou qu'on désire Alors, quelques retours rapides sur l'expérience Aldébaran. Euh, le premier élément, c'est qu'après avoir vendu plusieurs dizaines de milliers de robots, on s'aperçoit qu'il y a une demande pour ça. Et ce n'est pas qu'une demande de l'ordre du, du fantasme, ce n'est pas que pour se, euh, se faire plaisir qu'on qu va acheter ce genre de robots, c'est parce qu'ils remplissent des fonctions euh, précises. Ça peut aller de l'attractivité dans les magasins jusqu'à l'intégration de, de moteurs conversationnels au sein de ce, ce robot. Euh, le, le deuxième point qui est très important, c'est, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la forme a un impact. Ça veut dire que ce, ce téléphone -là qui est pointé sur moi et qui euh, a sa caméra, je, je ne sais pas comment interagir avec lui. Par contre, la promesse de la forme, la forme humanoïde en particulier, me désigne des fonctions, elle, elle déclare des fonctions. Et si le, le robot a une forme différente, une forme de chaise, une forme de voiture, une forme d'aspirateur, et eh bien du coup, il induit une fonction. Donc euh, C'est un élément sur lequel je reviendrai sur, sur la forme. Euh, très pragmatiquement, ce qu'on a vu aussi c'est que le software c'est le business enabler c'est à dire que euh, on peut avoir travaillé très très longtemps sur le robot tant qu'on n'a pas quelque chose qui le met en activité, qui le met en mouvement, en l'occurrence le software euh, et bien du coup le, euh, le, le, le business est difficile à, dé, à déclencher alors ici j'ai un petit slide pour, pour euh, prendre un tout petit peu de recul mais euh, ce que je veux souligner ici c'est que chaque révolution dans notre rapport aux machines c'est accompagné d'une révolution des, des interfaces et bien souvent c'est la révolution des interfaces qui crée cette révolution des machines. La première qu'on a eue, bah, c'est la souris, c'est euh, la capacité de pouvoir interagir avec un logiciel qui n'est pas vraiment là, avec de la matière qui n'est pas vraiment là, en allant désigner l'endroit où on aimerait bien pouvoir toucher réellement et donc, euh, donc ça a vraiment bouleversé notre quotidien, ça a amené l'ordinateur euh, dans, euh, dans toute la population. Le, de, la deuxième révolution ça a été le multi-touch, vous l'avez vu avec, euh, avec l'iPhone, d'un coup on peut prendre des images et très simplement zoomer, déplacer dans ces images, ça devient extrêmement naturel et ça permet euh, la réduction de la charge cognitive à l'interaction avec les machines, en l'occurrence les smartphones, donc ça permet l'émergence de euh, l'iPhone euh, et d'autres euh, bien sûr. Aujourd'hui, on voit une, une révolution. La voix, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est énorme ce qui est en train de se produire avec la voix. 25% de la population, ça a sûrement augmenté depuis. Euh, Américaine utilise la voix tous les jours pour interagir avec son téléphone portable. Euh, moi, il y a des fonctions que j'utilise à la voix sur mon téléphone que je ne sais même pas comment utiliser euh, en mode normal euh, avec, avec ce téléphone. Donc. Et puis, on voit que euh, le téléphone prend une place un peu différente parce qu'il y a des, euh, des assistants personnels à domicile qui écoutent notre voix, qui ne sont pas nécessairement dans notre poche, à qui on va pouvoir s'adresser comme ça directement. Donc le, le format est en train de changer. Néanmoins, ce n'est pas suffisant parce qu'on euh, a une nouvelle génération de machines qui arrivent, qui sont des machines euh, qui vont non seulement agir sur le monde logiciel, allumer des pixels, émettre des sons, vibrer dans notre poche, mais aussi sur le monde matériel. Ils vont déplacer des objets, ils vont déplacer des chaises, ils vont se promener dans des villes, ils vont faire des actions concrètes physiques. Et ça, c'est compliqué quand on n'a que la voix pour interagir avec eux. Je vais vous prendre un petit exemple. En fait, ce que je dis, c'est qu'on arrive dans une, dans, dans une révolution technologique que j'appelle la révolution des environnements intentionnés. Ça veut dire qu'autour de nous, on va avoir des machines qui ont des intentions. Cette salle de s'allumer, ce vidéoprojecteur d'afficher euh, le, le, bon, le bon fichier, mais plus simplement euh, la voiture autonome de traverser le, le passage piéton, de passer un feu rouge, de tourner à droite, à gauche, d'un euh, robot qui, que je vais croiser, de me contourner, de passer dans une certaine direction. Et... L'enjeu qui vient avec euh, avec cette problématique de machine intentionnée, c'est d'être capable de déterminer ce qu'elle va faire. cest que quand je vous regarde, je suis capable de comprendre votre attention. Je sais où vous portez votre attention. Et en fonction de ça, je peux déterminer votre intention. Si vous regardez dans le fond ou si vous regardez vos baskets, je sais que vous vous ennuyez et que peut-être votre intention, ça va être de partir. Ou si vous regardez cette bouteille d'eau, vous allez probablement la saisir. Je peux me faire un schéma de ce que vous faites en fonction de euh, l'analyse que j'ai de, de, de votre posture et de votre regard. Mais sur ce téléphone portable, je n'ai aucun indicateur hyper instinctif comme ça. Et pour moi, ces machines-là vont devoir nous s'appuyer sur ce qu'on appelle de l'interaction animale pour pouvoir nous expliquer ce qu'elle s'apprête à faire. Et j'ai des, des exemples très concrets dans des usines, je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, euh, quelques, quelques chiffres, hein, vous voyez là je, je m'entraîne pour mon deck euh, investisseur, on lève les fonds, alors euh, je, je suis à fond là. Donc je vous ai mis trois chiffres. Euh, le premier, c'est que le, le marché actuel de la robotique, c'est environ 30 milliards de dollars. Donc c'est déjà substantiel, c'est un marché qui existe. Le deuxième, c'est euh, sa croissance. Donc on a 10%, c'est quand, euh, quand même une belle croissance. Et, et euh, si on inclut la voiture autonome dedans, on peut s'attendre à, à une sacrée accélération suivant les, euh, les technologies qui vont être levées. Mais le troisième, qui je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Corée, il y a 5 robots pour 1000 personnes. 5 robots pour 1000 personnes. Et la croissance du nombre de robots est plus grande que la croissance du nombre d'hommes. Donc ce chiffre va nécessairement augmenter. Donc bientôt on parlera de 10 robots, 1% de la population sera... Euh, sera sous la, Enfin, c'est pas 1% de la population, mais c'est l'équivalent de 1% de la population sera, euh, existera sous la forme de robots. Euh, et puis pourquoi pas 10%, pourquoi pas 50%, pourquoi pas 100% C'est-à-dire autant de robots sur la planète qu'il y a d'hommes. Donc c'est euh, déjà, ça nous montre qu'il y a un marché colossal, mais ça, ça montre aussi qu'il y a un enjeu. C'est un enjeu. Il y a, certains parlent d'invasion, mais euh, est-ce que c'est le bon, le bon terme En tout cas, il faut voir comme, comment on a envie d'accompagner ça. Ceci dit, cette croissance, elle pose euh, un certain nombre de problèmes. Elle pose euh, des problèmes technologiques, la voix est trop limitante pour pouvoir interagir avec elle. Euh, elle des, des problèmes aussi... Euh, de segmentation de la société c'est-à-dire certains savent la programmer cette machine mais d'autres ne savent pas la programmer prenez, prenez quelqu'un dans une usine qui travaille sur une machine, euh, donc cette machine il sait l'alimenter, il sait l'allumer, il sait la mettre en route, soit euh, déterminer la taille de, de la bobine de plastique qu'il souhaite, qu souhaite générer, mais demain quand cette machine va être autonome, quand elle va réaliser d'elle-même euh, un comportement comment cet opérateur va-t-il pouvoir interagir avec elle, comment il va pouvoir moduler son comportement donc ça c'est une question qui est importante et elle est, elle est importante dans les usines, mais elle est importante dans la rue. Prenez un pompier euh, qui est euh, dans une rue dans laquelle il n'y a que des voitures autonomes. Comment il va faire, dire, il va faire pour dire à un, un véhicule, écoutez, déplacez-vous Il n'a pas forcément la formation en C++ ou en programmation qu'il faut pour aller coder ça. Donc nécessairement, cette problématique d'interface, et en particulier de programmation par interaction naturelle, je passe mes mots, euh, est nécessairement quelque chose qu'on doit prendre en compte pour pouvoir euh, mettre en, en place ce genre de, de principe. Et puis le troisième point, on l'a vu, bah, c'est la peur une peur qui peut être justifiée, une peur qui est aussi, euh, qui accompagne un inconnu, c'est-à-dire des robots on en parle beaucoup, de l'intelligence artificielle on en parle beaucoup, mais combien d'entre vous en ont réellement vu, combien en ont réellement utilisé euh, le, le chiffre reste quand même faible et donc cette peur euh, est associée à cette, à cette méconnaissance Alors dans notre, dans notre approche aujourd'hui nous on, on, a, on a décidé d'attaquer la problématique d'interaction c'est-à-dire de faire en sorte que cette, euh, que cette interaction elle soit euh, multimodale, c'est-à-dire qu'on soit capable de prendre en compte la voix, la prosodie de la voix, l'orientation du regard, la posture de l'homme, des objets désignés, des, euh, le contexte dans lequel on se trouve, euh, de manière à ce que, euh, y ait, que le robot soit un, un peu plus proche de, de la, la promesse sur, de ce qu'il est euh, capable de percevoir dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'Umwelt, euh, c'est un éthologue allemand qui s'appelle Jacob von Nueskul qui nous a expliqué que, les, machines, que les, euh, les animaux ne voient pas le monde comme nous et qu'il faut... Euh, euh, utiliser ces mécanismes d'empathie pour réussir à comprendre comment, euh, les limites de leur, de leur perception et bien avec la machine on a le même genre de problème c'est à dire est-ce que cette machine peut euh, par sa forme et par son comportement nous montrer euh, ce qu'elle perçoit et nous faire comprendre ce qu'elle est capable de faire sur l'environnement le deuxième point, c'est d'être capable d'apprendre des hommes, mais de n'importe quel homme, pas seulement l'expérience C++, du pompier dans la rue, de l'infirmier à l'hôpital, de, euh, de l'ingénieur peut-être dans, euh, dans, dans le monde de l'entreprise. Et euh, le troisième point, c'est de travailler sur euh, l'acceptation, c'est-à-dire de... Vous connaissez probablement les robots de Boston Dynamics qui ont été rachetés par Softbank, c'est des espèces de quadrupèdes un peu, un peu effrayants, parfois des bipèdes, et ils ont fait quasiment tout d'un humanoïde ou d'un animal, il n'y a qu'un seul point qu'ils n'ont pas fait, c'est la tête donc, vous allez avoir, avec ce genre de, de projection, vous aurez des, des humanoïdes décapités qui vont, euh, qui vont être avec vous tous les jours. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas vivre avec ça, c'est un impact sur nous quotidien. C est, c est... Et donc, cette, cette dimension-là, cette dimension émotionnelle, mais aussi esthétique, elle doit être traitée pour que ces robots soient réellement acceptés dans notre, dans notre quotidien. Alors ici, je voudrais euh, partager une, une, petite, une petite anecdote euh, il y a quelques années, je travaillais sur, euh, sur le robot Nao, et on avait mis dans ce robot Nao un, un algorithme de localisation sonore. Donc c'est quelque chose d'assez simple, si vous avez un son dans l'environnement, comme ça le robot tourne la tête dans la direction de ce son. Et on a équipé 11 robots de cet euh, algorithme qu'on a mis dans une pièce euh, assez petite et, euh, et avec euh, mes collègues on est parti déjeuner et on a complètement oublié ces, euh, ces robots. Et trois heures après, ces robots tournaient toujours avec, avec leur algorithme, on revient dans la pièce, on ouvre la porte et là le cliquetis de la poignée et le pas euh, de, de ma personne qui rentre dans la porte a fait que les 11 robots, d'un coup, se sont tournés vers moi. Et <rire> Et je peux vous garantir que c'était un peu étrange. Euh, c'était étrange parce que c'est waouh, il, il me regarde et, et tout de suite on est en train d'estimer dans quelle situation je suis. Est-ce que c'est une situation qui est positive Est-ce que je suis en train de me faire euh, agresser Est-ce que je vais me faire agresser Ou est-ce que au contraire c'est un, un regard positif Et, et cette, ce, ces quelques millisecondes, parce qu'après je me suis euh, euh, bien sûr euh, calmé, c'est mes robots, je les connais. Euh, Néanmoins, ces quelques millisecondes où j'étais très perturbé sont restés ancrés en moi et je me suis posé la question de quel avait été l'impact pour moi de me sentir regardé par la machine et de me sentir en quelque sorte exister aux yeux d'une machine. Je crois que c'était la première fois que j'avais ça. Elle me voyait, ça n'a pas duré longtemps, elle m'a vu. j'ai été surpris par ça. Et, euh, et, et depuis, euh, c'était il y a quelques années, six ans, depuis six ans, mon obsession, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes en jeu dans ce, dans ce système-là et aussi quelles sont les, euh, les conséquences dans notre interaction avec euh, avec les machines si on est capable d'intégrer ce genre de sensation. Pour nous, le sujet, ce n'est pas euh, de décrire ce que c'est que euh, l'émotion dans le robot ou l'intelligence dans le robot. Ce qui nous intéresse nous précisément, c'est plutôt de caractériser la fonction de transfert qu'il y a entre euh, un homme et une machine. C'est-à-dire, si je prends la position de son regard, le, la position de sa bouche, la position de son corps, la prosodie dans sa voix, l'orientation de sa tête, euh, le mouvement de ses épaules, etc., Comment je vais répondre à ça dans euh, par un, euh, comment un autre homme répondrait à ça et comment une machine devrait répondre à ça pour être considérée comme euh, comme existante dans son euh, dans son environnement. Vous voyez donc c'est pas le robot qui m'intéresse c'est la fonction de transfert qu'il y a entre le robot euh, le robot et l'homme. Alors ce que vous avez pu voir également c'est que euh, c'est que la forme c'est pas un, du tout un robot humanoïde euh, le robot humanoïde et, euh, et un certain nombre d'autres d'autres technologies en fait promettent promettent beaucoup quant, euh, quant à leur capacité et le fait de se décaler de, de la forme humanoïde mais de ne pas être non plus un chien, un chat euh, ça permet de, de, de provoquer ce qu'on ce qu appelle une situation de double rencontre, c'est à dire on ne sait pas exactement ce qu'il est capable de faire et du coup il va falloir découvrir ce qu'il est capable de faire en interagissant avec lui donc ça devient, ça devient ludique parce qu'on va lui poser des questions on va tenter euh, des, euh, des interactions et surtout ça évite de tomber dans un, dans un scénario de déception quand on réalise que le robot en tout cas la, forme, euh, la promesse de la forme n'est pas euh, satisfaite dans le robot. Alors là, je vous ai mis euh, l'icône d'un cerveau euh, pour vous dire que l'enjeu au fond qu'il y a derrière cette, cette interaction animale, c'est la réduction de la charge cognitive. C'est-à-dire faire en sorte... Que n'importe qui, qu'on ait 4 ans, 90 ans, qu'on soit de culture française ou, ou syrienne, eh bien, face, à un, face à une machine comme celle-là, on soit immédiatement capable de comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde, ce qu'elle s'apprête à faire. Et, et ça, ça veut dire qu'il faut réussir à, euh, à réduire autant que possible, à limiter le nombre de codes que la personne doit connaître, un icône, même lire, éviter ce genre de, ce genre de choses, pour s'appuyer plutôt sur quelque chose qui est extrêmement instinctif à l'interaction. Et, et pour ça, il y a un certain nombre de, de philosophes, mais pas que, de, pas que des philosophes. On a également le, de la recherche très concrète sur ces sujets-là, notamment sur les mécanismes d'émergence de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On, on peut passer deux secondes sur, sur le sujet. Donc les, la théorie de l'esprit, c'est c'est l'idée que je me fais de l'idée que vous vous faites de mon idée. Vous comprenez hein. C'est-à-dire en vous regardant, je dis quelque chose, si vous souriez, vous dites « Ah oui, c'est bon, je suis clair, je sais que je suis clair dans votre esprit et que j'ai à peu près passé mon idée, en tout cas votre visage me le renvoie. » Mais si par contre je vois un doute que euh, la bouche fait comme ça, on hésite un peu, on regarde de, de travers, là je comprends que je n'ai pas été très très clair, donc je dois euh, moduler mon comportement pour, faire, pour vous façonner euh, une, une idée euh, qui correspond mieux à celle, à celle que j'ai. Il euh, y, y a une citation, je vais le citer très, très rapidement, d'un monsieur qui s'appelle Paul Ricoeur, qui dit que le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand, quand je vous regarde, moi, mon visage, je ne peux pas le voir, vous pouvez le voir. Et votre comportement me permet de comprendre mon visage, de comprendre qui je suis, mais ça me permet pas pas que de comprendre euh, euh, qui je suis, ça me permet également d'apprendre. C'est-à-dire quand je vais tenter des choses, je vais faire des erreurs, je vais expérimenter quelque chose et suivant votre comportement, je vais savoir si je vais dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. C'est typiquement ce que fait un, un enfant quand il, a, il apprend euh, le langage, quand il apprend euh, sa culture. Et, et, euh, et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des machines qui créent les conditions favorables à l'émergence de la théorie de l'esprit lorsqu'on interagit avec elle. C'est-à-dire je veux me sentir exister pour cette machine, et c'est sous cette condition-là que cette machine commencera à apprendre quelque chose. Voilà, c'est un des, des paris de base. Euh, ce qu'on voit avec la théorie de l'esprit qui a longtemps été cru comme, euh, pensée comme, comme une particularité de l'homme, c'est qu'elle n'est pas limitée à l'homme. Euh, les, les animaux aussi en ont... Euh, euh, en ont, c'est des recherches assez récentes. Alors, dans, cette, dans ce, cette logique de mimétisme, en tout cas de, de ressemblance, euh, on a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur, le, sur ce sujet. Ici, c'est une courbe qui est assez célèbre pour les roboticiens, mais pas seulement, qui s'appelle l'Uncanny Valley ou la, la, la vallée de l'inquiétante étrangeté. Donc, je vous explique, euh, verticalement, vous avez la familiarité, c'est à quel point ça me ressemble dans son apparence et dans son comportement. Euh, et horizontalement, vous avez, euh, excusez-moi, l'anthropomorphisme, à quel point ça me ressemble dans la forme et dans le comportement et la familiarité que je ressens lorsque je suis face à lui. Si vous avez un robot industriel ou même pire, une pierre ou un iPhone complètement à gauche, ça ne me ressemble pas du tout. La familiarité que j'ai avec ça, elle est quasiment nulle. Si en revanche, de l'autre côté, vous me mettez un, euh, mon frère, mon frère jumeau en face de moi, la familiarité, elle est maximum. Et entre les deux, on a bien évidemment une courbe qui va suivre une croissance, du moins au début. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir des, des poupées, des nounours, des, euh, des statues euh, qui sont plus ou moins à apparence humaine comme ça progressivement donc vous voyez par exemple le robot Nao qui est dans le current humanoid robot en 2005 c'est bien Nao qui est désigné ici donc le, le, la familiarité va augmenter mais plus la ressemblance va s'accentuer plus on va commencer à représenter de la peau des sourcils, des iris mobiles des, euh, des petits plis à droite à gauche et plat, des, des poils etc plus on va tomber dans ce qu'on appelle le zombie state c'est à dire la vallée de l'inquiétante étrangeté euh, jusqu'à euh, pouvoir dépasser ce, ce cap-là, et donc là, cette fois-ci, euh, euh, repro reproduire à nouveau de, de la familiarité. Passer cette vallée est, un, est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, euh, il faut réussir à bouger correctement les iris, les yeux, les petits plis qui vont bien, le comportement, etc. Et c'est euh, un certain nombre de, pe de personnes essaient. Hein, on, a, on a des robots qu'on voit un petit, de, de plus en plus souvent aujourd'hui, mais euh, quasiment la totalité tombe dans cette vallée de l'inquiétante étrangeté. Et quand on envoie des vidéos, on trouve ça déjà euh, très bizarre, mais si vous les voyez en vrai, c'est encore plus vrai, c'est encore plus effrayant. Donc nous, notre, notre principe ici, c'est de dire que euh, cette, euh, la charge cognitive est directement inversement proportionnelle à cette, euh, à cette familiarité plus euh, la familiarité est élevée, moins la charge cognitive associée est forte. Donc on veut se retrouver sur le maximum local qui, est, qui est, se trouve là-haut. Alors j'ai mis euh, ça, ce slide, je l'ai fait spécialement pour, pour aujourd'hui. Je voulais euh, jouer vraiment euh, de manière transparente avec vous. Il y, y a des problèmes euh, dans les, euh, les agents, euh, les assistants personnels ou les robots et l'un d'entre eux c'est qu'en réalité, on ne connaît pas la limite vraiment de ce qu'ils sont capables de faire. Quand nous on met des robots dans des euh, dans des voitures, dans des hôtels, dans des euh, dans des zones commerciales, dans des villes, les utilisateurs qui les rencontrent pour la première fois, ils savent pas exactement que demander. Euh, Est-ce qu'ils peuvent demander des choses euh, sur euh, le, le planning de la ville, sur euh, le transport, sur euh, l'assurance, sur euh, ou dans un véhicule ou jusqu'où ils peuvent aller. Et donc ce C est, c est, cette, euh, euh, la limite se trouve dans le fait qu'on ne connaît pas leurs limites euh, je reviendrai un peu sur une manière de traiter euh, ce sujet là en fait l'idée c'est derrière ça on n'a pas de référence il n'y a que des hommes qui parlent des langages d'hommes euh, on n'a pas d'animaux il n'y a pas, pas d'autres espèces qui, qui, qui, qui ont un accès même partiel au langage du coup on ne sait pas ce que c'est que euh, qu'un qu une espèce qui ne saurait pas se formuler des idées comme nous savons nous les formuler. Voilà, bon, je vais essayer d'être plus clair si vous avez des questions après. Euh, ensuite, c'est complètement survendu tout ça. Hein. Euh, quand on regarde la singularité, quand on regarde euh, toutes les promesses qu'on nous en fait, elles sont euh, bien au-delà de ce qu'on qu sait effectivement faire et peut-être de ce qu'on sera faire un jour. Et, et ça, ça répond euh, directement à un autre point, c'est que nous, on a envie qu'on nous vende à peu près n'importe quoi. On a envie de croire... Tout. On a envie de croire qu'elle sera plus intelligente que nous, qu'elle sortira de nulle part cette intelligence artificielle. Mais, mais la réalité, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait quelque part. Il y a quelqu'un qui choisit au moins les axiomes qui vont permettre sa croissance derrière. Donc il y a nécessairement une, euh, un impact de l'homme et un choix... Euh, un choix direct de ce que, de ce que cette euh, intelligence artificielle sera Alors, là, je fais apparaître trois éléments de, de, de solution. Le premier, c'est euh, de la contextualiser, cette intelligence artificielle, de, de la rendre la plus euh, concrète possible dans les endroits correspondant à sa fonction. Euh, si on prend un robot et qu'on le met en plein centre euh, d'une ville, on ne sait pas exactement à quoi il se rattache. Est-ce qu'il se rattache à la ville elle-même Est-ce qu'il a toutes les fonctions de la ville euh, mais si on le met à côté d'une station de bus ou à côté de l'entrée d'un magasin, et bien du coup, on a des indicateurs qui nous amènent de, de, de, de plus en plus dans la direction de cette fonction. On peut imaginer euh, toujours ce, ce type de robot avoir euh, des, des accessoires dans son environnement avec les, les, lesquels je vais pouvoir interagir pour comprendre autant lui pour, que moi euh, quelle est sa fonction et comment je vais pouvoir exploiter cette fonction, donc la contextualisation elle est importante. Et puis le deuxième point évidemment, c'est l'éducation, c'est-à-dire euh, permettre aux personnes de savoir ce que cette euh, intelligence ou ce robot est capable de faire. Le deuxième point, donc aujourd'hui on nous sert beaucoup de, de concepts qui sont très américains, typiquement le, la singularité, mais je pense qu'il y a d'autres façons de, de, de voir les choses, il y a d'autres façons de s'approprier cet outil euh, d'intelligence artificielle, notamment en, en prenant plus en compte une dimension humaniste, je reviendrai un peu plus dessus après. Et puis le troisième point, c'est pour éviter la fantaisie, pour éviter que ça parte vraiment dans tous les sens, et eh bien il faut que ça existe maintenant, il faut qu'on ramène des intelligences artificielles dans le monde réel et des robots dans le monde réel de manière à désamorcer ces, euh, notamment ces fantasmes. Donc ici, je voulais rappeler quelques, quelques valeurs qu'on s'est données, euh, si vous voulez, après dix euh, après ans de combat, parce qu'Aldébaran, c'était vraiment, euh, vraiment un travail intense. Euh, quand on va se relancer dans une aventure, on a envie de se battre pour une bonne raison. Maintenant, cette bonne raison, il faut la définir. Il faut essayer de trouver quel va être le critère euh, qu'on va chercher à, à optimiser. Et, euh, et, et si vous voulez, les, les, les robots posent quand même pas mal de questions. Et moi, quand je me projette dans le, dans le futur, j'imagine pas un monde dans lequel personne ne me verrait, personne ne serait le reflet de ma propre existence avec toute la, la complexité qu'il peut y avoir. Et, et je ne veux pas arriver dans un, dans un, un aéroport où il où n'y a plus une seule personne pour m'accueillir avec un sourire, avec un petit peu de temps à m'accorder. Ça, c'est un avenir dans lequel moi, je n'ai pas envie de m'inscrire. Et je me suis posé la question de la chose qui, pour moi, avait le plus de valeur. Et la réponse que j'ai trouvée, ça a été de dire bah, c'est l'interaction. C'est le fait de pouvoir être là en face de vous, d'être vu, de vous voir en retour. Et ce moment-là, c'est ce, moment ce qu'on doit chérir et ce qu'on doit porter. Et donc, si on doit faire une robotique qui est sociale, une intelligence artificielle qui est sociale, alors elle doit être elles-mêmes outils de ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on essaie de s'orienter, c'est compliqué, parce qu'il faut, faut comprendre quels sont les mécanismes qui sont derrière, il y a des barrières techno qu'on euh, qu est obligé de se prendre quand on prend ce, ce point de vue-là, euh, et qui ne sont pourtant pas simples, euh, mais c'est le combat qu'on a choisi, et on s'est dit qu'il y a suffisamment de fous euh, bienveillants, mais de fous qui sont prêts à parier là-dessus, que ça valait le coup de, de se prendre toutes ces, ces frontières-là dans, dans la figure dès le début. Le deuxième point c'est que le robot ne doit pas être humanoïde, ça c'est bon, moi je l'ai compris, euh, sinon il promet beaucoup trop et c'est dangereux. Et ensuite l'intelligence artificielle ne doit pas être créée que par quelques personnes dans le monde, elle doit être créée par le maximum de personnes. On doit tous contribuer à la création de cette connaissance, elle ne doit pas être maîtrisée par une seule personne. Et donc nous on fait des robots qui sont euh, des intelligences artificielles qui sont collectives et qui s'appuient sur la connaissance des gens qui l'entourent. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez interagir avec le robot, eh bien, il va apprendre quelque chose en plus euh, grâce à vous, parce que vous lui donnez à bonjour, on répond bonjour, à euh, comment ça va, on répond, euh, ça boum. Et ça, c'est votre culture qui, euh, qui donne ça et qui ramène ça. Et donc le robot va croître euh, dans euh, la culture de, de son collectif. Ça peut être une école, ça peut être une ville, ça peut être une société, ça peut être aussi un hôtel, ça peut être une marque. Euh, donc il n'y a pas de limite. Sur l'architecture le, sur le, de notre produit, très rapidement... Euh, au niveau logiciel, sur les couches logicielles, on a trois grandes couches. On a une représentation sémantique du monde, je pourrais en parler, il y a un enjeu stratégique derrière ça. Et ce n'est pas que de l'assistant conversationnel, c'est ce aussi de la représentation sémantique des fonctions robotiques et de l'environnement matériel du robot, donc c'est vraiment un sujet un peu lourd. Euh, l'interaction animale, je vous en ai parlé et puis un sujet qui prend pour nous énormément de temps c'est de la programmation par interaction naturelle prenez euh, cet, euh, cet ouvrier qui est face à cette machine, comment peux-tu lui, lui dire si jamais tu vois une boîte rouge par là-bas ramène-la dans la zone bleue seulement si Paul est présent, voilà c'est le genre de, de problématique qu'on cherche à aborder et euh, on n'est pas un assistant personnel à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne vise pas à, à faire cet exercice euh, de de développer la totalité des services qui seront utiles comme le font aujourd'hui Cortana, c'est déjà une guerre perdue donc on ne va pas la, la, la remener à nouveau. Euh, ce qu'on qu cherche à faire nous, c'est d'intégrer des services comme Cortana, comme euh, Amazon Alexa, comme euh, bien d'autres encore. Il y, a, il y a vraiment énormément de solutions aujourd'hui. Et donc en fait, à chaque fois que vous posez une question au robot, il s'appuie sur sa collection de, de services pour trouver celui qui correspond le mieux à la question que vous lui avez demandé. Et toujours avec cette logique collective. Le deuxième point, c'est que les chatbots ne sont pas encore tous là, donc il faut en faire. Donc on en fait en s'appuyant sur des, des plateformes existantes, euh, que ce soit pour la marque en question ou pour s'appuyer sur des, des services déjà existants. Et je pense que je vais arrêter à peu près sur ce, ce slide-là. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec le monde du retail parce que c'est euh, un marché qui répond bien, euh, qui a besoin de rendre physique des assistants euh, conversationnels qui sont euh, intangibles. Euh, les, le grand jeu derrière, le grand enjeu pour eux, c'est de pouvoir ramener dans des magasins physiques des fonctions qui n'existent que dans des retailers en ligne. Typiquement un panier, une interaction sociale, une recommandation, une orientation, un choix par critère, etc. Et donc ça, on le, on le prévoit sur trois supports. Le premier est celui qui crée cette interaction animale, donc qui met en place ces mécanismes d'empathie, même si le mot est dangereux. Le deuxième est beaucoup plus contextualisé, donc il va être capable d'orienter sur des produits. Et le troisième est celui qu'on va pouvoir transporter dans sa poche pour une interaction à distance. Euh, Celui-là, c'est une société... Euh, enfin, c'est le cadre industriel, je vous en ai parlé tout à l'heure comment un ouvrier peut reprendre en main euh, l'outil euh, industriel, et il y a en particulier le travail de, de Rodney Brooks à travers la société Rethink Robotics où vous voyez un bras industriel comme ça qui saisit des objets dans un environnement humain mais pour que les hommes autour puissent anticiper le comportement de cette machine, il l'a doté euh, d'un visage, Donc ce qui fait que quand le robot s'apprête à prendre un objet il tourne d'abord la tête de manière à ce que tous les hommes autour comprennent bien ce qu'il s'apprête à faire et après il va dans la bonne direction donc, c'est la dimension intuitive de cette interaction. Et le dernier, c'est à travers un certain nombre de, de collaborations. On s'est aperçu que les, les besoins d'assistants n'étaient pas que des, des assistants sur Terre et, et que ce petit personnage bah, pourrait accompagner notamment un astronaute à suivre des, protocoles, des process avec des dizaines de milliers parfois d'étapes à suivre. Et donc là, il y a, il y a tout un potentiel qu'on cherche, qu cherche à explorer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.